Eh bien, bien le bonjour à tous les êtres humains. Je voudrais aborder un petit sujet qui me paraît assez important par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Notamment vis-à-vis euh, <coughs> -vis de Monsieur Serge Petit-Demange, tout ce qu'on entend dire sur euh, les monnaies scripturales, les fiducies et autres. Alors... Il y, y a quand même pas mal d'informations que ce monsieur oublie de préciser, bon. notamment le fait que l'État français n'existe plus au regard du droit international, car mis en forclusion par l'OPPT, comme tous les autres pays du monde. Donc euh, non, il n'a rien de légitime ce pouvoir, ça c'est certain. Donc sur ce point, monsieur a raison. Par contre, il euh, y a d'autres choses qui sont à éclaircir. Et sur ce point, euh, désolé, hein, j'ai pas préparé de texte à l'avance, mais c'est clair que les Français n'ont plus confiance en la justice, n'ont plus confiance en l'État, en même temps, quand on sait que l'ONU a déclaré la France une dictature, moi, ça me fait plutôt rire parce que depuis 2012 enfin, depuis fin 2012, je suis au courant pour le PPT, pour la mise en forclusion de l'État, toutes les multinationales, et bien entendu l'effacement de toutes les dettes. Hein Donc quand on vient nous dire que l'État est endetté à X milliards, c'est de la connerie. Donc tous les gens qui payent des impôts, là, faut que vous, vous disiez une chose c'est que vous, vous faites enfler parce que le pognon il va directement dans les poches des politiques voilà ça c'est clair et net mais si avec ça je crois que si je vous disais réellement tout ce que je sais euh, demain il y aurait une guerre <rire> mais vraiment donc euh, ça serait cool euh, de dire la vérité monsieur petit dommage hein parce que vous avez, vous avez l'air de dénigrer l'OPPT, mais l'OPPT euh, n'en fait que des bonnes choses pour nous. On est libre et souverain maintenant. On est au courant pour la fraude au non légal. On est au courant pour la fiducie, pour la, la, la tromperie au code justinien, euh, pour le fait que les lois de la l'amirauté soient appliquées en France sur les terres. C'est quand même euh, abusé. Hein mais oui, mais il n'y a que dans les lois maritimes qu'il y a des codes. Hein Donc, euh, code postaux. Voilà. On est sous les lois maritimes en France. Ceux qui ne le savent pas, bah ils continuent de payer. Donc ce serait bien, monsieur petit Demange, que vous disiez la vérité à tout le monde. Vous qui avez une certaine notoriété, on va dire. Ce serait bien de dire la vérité. Je vous assure. Même vous, je crois que ça vous soulagerait. Enfin... Merci quand même pour ce que vous faites euh, près de la franc-maçonnerie satanique, mais je veux dire, pour les croyants, les vrais, euh, on le savait depuis longtemps. Donc, euh, blesses les humains. Ciao